Bonjour mes beaux et belles amies, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici les prévisions de la Vierge pour la semaine du 16 au 22 mars 2020. Lundi, Mercure, votre gouverneur, entre dans les Poissons, votre septième maison. Le passage de Mercure dans cette maison favorisera votre relation avec l'autre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 La signature des contrats est très favorisée par ce passage dans la maison 7. Bien que Mercure est en exil, mais le gouverneur de cette maison, Neptune, est là. Donc Mercure va dériver son énergie du gouverneur des poissons qui est Neptune. C'est le bon moment aussi pour officialiser une union de faits ou un engagement sérieux que ce soit au niveau personnel ou professionnel aussi. Cette semaine, Mars, sera étroitement conjoint à Jupiter dans votre cinquième maison dans le Capricorne et les deux feront des Trigones avec Vénus qui est dans votre neuvième maison. Vous serez en pleine possession de vos moyens de séduction, chère Vierge, durant cette période vous aurez un état d'esprit de conquérant. Votre vitalité ainsi que votre sexualité pourraient devenir très importantes pour vous et vous osez de l'admettre. Vous pourriez tomber en, euh, en amour d'une manière euh, inattendue et cela pourrait être euh, avec une personne hors de votre horizon qui vient peut-être de l'étranger ou ayant une culture différente de la vôtre. Mais aussi, vous pourriez être motivé pour simplement la recherche du plaisir à travers le sexe. Et des relations déclenchées ou motivées par le plaisir ou le sexe seraient, euh, ne seraient pas des relations durables. Durant cette semaine, votre créativité sera très puissante. Alors, si vous travaillez dans le domaine artistique, c'est le bon moment pour amorcer quelque chose. Vendredi, le soleil entre dans votre huitième maison, dans le bélier. Le passage du soleil dans cette maison vous motivera à remettre en question certains aspects de votre vie dans le but de les améliorer ou les transformer. Des aspects qui ne vous servent plus ou bien qui devenaient des fardeaux dans votre vie. Durant ce passage, vous serez plus profond dans vos pensées et dans vos approches. La superficialité ne vous sert plus ou pas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 dans vos relations affectives. Et encore, ce passage du soleil dans cette maison accentue davantage la possibilité des, rela des relations euh, amoureuses, soudaines et imprévues. Donc, des coups de foudre. Le 21 mars, soit samedi, en PM, donc le 22 mars pour l'Europe,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 Les mots sortiront de votre bouche enveloppés par beaucoup d'élégance, de tendresse et d'amour. Les autres viennent partager avec vous leurs sentiments et, se so senti et les autres se sentiront très à l'aise car vous aurez cette tendre sensibilité et attention envers ce que les autres ressentent. Votre créativité sera en éveil et votre intellect sera très vif. Et un beau magnétisme personnel vous ouvre les portes. Donc, une très belle période à en profiter. Jeudi et vendredi pour le Québec, et jeudi, vendredi, et samedi AM pour l'Europe. La lune sera dans le Verseau, votre sixième maison. Quelque impulsivité serait causée par. Le stress durant cette période, elle serait tellement occupée que vous vous sentirez débordé et vous aurez ce sentiment de ne jamais pouvoir vous rattraper. Focalisez bien sur ce que vous aurez à faire et allez par priorité. Et ce n'est pas la fin du monde si vous reportez une ou plusieurs tâches au lendemain.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 Durant cette euh, fin de semaine, par contre, euh, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est euh, la conjonction de Mars et de Pluton. Cette conjonction euh, pourrait causer des accidents ou de la violence. Elle influence la lutte de pouvoir entre les autorités.